Midi, lorsque j'appelle le frère papu nous acclamons pour le seigneur Amen. prenons nos places s'il vous plaît Merci à midi Merci à tous les amis. grâce pour la les amis. Merci à Il les amis. Merci Merci Merci et la paix soit au Père merci pour Oyoka qui soit en trompette oyé la présence Yanzambe n'ny otobi amen Amen que Yana kitsa vitidité Toyaka kilts ponzambe Dieu mutu abenga biso et Nzambe sokia béni biso la présence na yé c'est que Azana a dit qu'il a peuple qu'il a Amen. Amen. Amen. <coughs> <coughs> Kumu, na Aulo, Biso, na a qu'il a Parole, na Malo la dit dit dit Amos dit 4, verset dit à 12. Amos, chapitre 4, verset 10, deuxième verset. Amos 4, 10 à 12. Je lis la parole du Seigneur. Amen. J'ai envoyé parmi vous la peste comme en Égypte. J'ai tué vos jeunes gens par l'épée et laissé prendre vos chevaux. Je fais monter à vos narines l'infection de votre camp. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dû l'éternel. Je vous ai bouleversé comme Sodome et Gomorre, que Dieu détruisait. Et vous avez été comme un tis tison arraché de l'incendie. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dû l'éternel. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. La parole du Seigneur. Amen va dire prépare-toi à la rencontre du Seigneur Israël Vraiment, les terres à la qui claire et je pense que y a eu Bible et ce que nous Message Oyo oh il on a dit ton verset Oyo oh Il la dit y et un qui t'en assez pour comprendre l'histoire et pour comprendre la réalité à tantôt en oyo. Telle un après midi à prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Amen Amen Malouba Oyo tout ce que est un malheureux, on ne sait peuple Israël a qui peuple est Israël a zara qui Israël a qui peuple choisi de Dieu, mais il y avait tant Ma Israël dit, la souffrance, la sécheresse, ils ont Parce que est mais j'ai pensé que tant ma camp, le le col a sécheresse ses côtés dans la Le col a couffé ses côtés dans la Le col a la zone de Je pense que beaucoup sont vers moi. Mais Israël a sa qui toujours téti devant Zambé. Nous avons frappé par moi de manière de Zambé. Parce que a sa a peuplé en Zambé. Parce qu'il faut dépendre en Zambé. Et Zambé a sa a qui jaloux parce qu'il a pesaké mon Congo. Parce qu'il a comme un Quo ça la idolâtrie parce que bakouma qui quoi ça mais la banzam babiko ko bakouma qui c'est donner la macamonsu soi et c'est parce que ça banzam bête, enzam bah y paro pour bazouma la présence naie mais bazaki toujours tétie enzam mais avec ou sans mocano, habitude à nouveau se préparer parce que enzam mais soka habitude à se préparer yeba ka tant naiona c'est la moye et aussi là. Nous avons besoin que les préparer se de un jour, nous que de « Est-ce qu'il y a un après-midi où nous préparé à la rencontre des tondiers ?» Nous avons la préparation. Nous avons développé Nous la mis cela et nous avons mis et et nous avons préparé. Il y a des autres qui ont préparé ma balle. il y a des autres qui ont préparé mon voyage, qui ont fait ça salle, un temple, un double travail, pour nous préparer la retraite. Et c'est ça la préparation. Mais moi, je suis là pour préparer ma gamme au lobby et aussi là. Mais moi, je suis pour préparer la rencontre de la Seigneur ouez a très important la vie à moto attends tozoli attends tozo méla attends tozo lata attends tozanaba compte et zanaba mbongwe belé mais so tozo préparé rencontre de na seigneur un jour tozo à la sière et e seigneur la vie auto s'est préparé parce que jésus revient bientôt makampo o amon sazoye bisabiso awa ya ngope tozo mon yango lelo, naba fin nabi sotolobi. Amen. amen. Yango peut yango na monde entier, ma cambée, zoléka. Ah, bah, il y a des gens qui sont en train de se chéresser. Nous Et voilà aussi, monde entier, ils ont coronavirus. Ils ont maladie, ils ont pénalisé monde entier. Un en quart il monde, l'autre, n'a y a une information, il confiné. Et ils ont rappelé, bah, chrétien et l'autre côté. Bah, tu vois, on m'a dit, normal. Bah, quand il six mois, ce qui trois mois dans la après ça, l'hôpital, on obi m'a dit, bah, Mais, bah, tu vois, on s'est préparé, t'es Seigneur, bientôt, à Zouzounga. Bah, tu vois, on s'est préparé, t'es Seigneur, bientôt, à Zouya. Mais, bah, tu vois, on préférait s'est préparé, à sa provision dans la nappe. Non, que y a so provision dans la nappe. Titan, oh, Seigneur, on la provision, on an a Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Toi prépares à un voyage. Tu toi voyager voyage à mininavie vie yebe. Tant que ça préparation et un voyage, il faut ça la réservation et à vous. Il faut ça la réservation et hôtel. Il faut préparer budget moko. Son inquiète dans ça le temps des jours. Il faut le séjour par rapport à poche au Nazanayango. C'est ça la préparation, c'est bien. Mais est-ce que vous êtes pour la retour à Seigneur mm. Tout ce monde nous a continuez tout à faire Nous un jour Nous avons dit que vous s'empirer. Ma langue est la de gloire, elle a se préparer. Ma langue c'est la bise de la scène de la scène de la parce que la scène de la scène de vivre scène de la scène midi la de la se de parole Et de la scène la distraction zonga nzela. Comprendre tant aux anayango et banda pour se préparer pour que sa vie soit en zambé, afin que ceux so qui l'ont dit trompettent et bêtis osent à la mouture au comata. Osent à la chrétienne aux a distraités. Zala chrétien aux à zota la montre en Zambé. Zala chrétien à zota pour la, la, la Kairos en Zambé afin qu'on comprenne s'il y a tant, afin qu'on comprenne les gens qui les ont tu n'as vivre dans la distraction mais prépare-toi à la rencontre de ton Dieu Amen. Amen. Israël a vivra qui rébellion Israël a vivra qui ma a passé parce que ce qui bah, est le passé est Congo nous sommes tous les Angolou nous sommes tous les ça mais ce qui Zambé. Comme il y a dans la vie, il y a des a adversaires Israël. nzamba y a des à adversaires à Céceres. Il a des adversaires à Ouma. Il y a des na des adversaires à Nous Il y a des adversaires à Ouma. Il y mais bon, c'est préparé, beaucoup nanangai. temps. Naévite Sokozo s'est préparé. Naévite Sokozo vit d'istraction. Même Mais parole créatrice peut planifier, mais nous avons bien préparé. Parce que bientôt, Maranata, bientôt, Yesuazoya, est-ce qu'on a prêts les vivre dans la distraction. Est-ce que vous avez vivre les dans le sentiment. Proverbe 6, c'est un biscuit. Vous avez le béla. C'est fourmi. Proverbe 6, 8. à fourmi le se préparer à le Vous avez le béla. Na na Laisse-moi la se préparer. Pendant été fourmi a ne sont pas Parce qu'il y a l'hiver et C'est ça la préparation. Nous avons proverbe. sont en train se préparer. Bon Parce que hiver et parce que l'hiver, il faut mettre à l'intérieur du Maliband. Il ne faut pas préparé dans l'été. Il faut nourrir pendant l'hiver. Est-ce que préparé faut préparer, est-ce que faut préparé la contre-nayon la Seigneur soit disant chrétien, il faut vivre la distraction. soit disant chrétien, il faut se préparer pour prier et comment problème pour nous. Pour qu'il y ait il ne faut pas pousser. Pour qu'il y ait il faut pas banger le téléphone. Quel genre de chrétien est a Prépare-toi à la rencontre du Seigneur. Est-ce que ce qui est delà de l'eau? prête, tu La préparation. Matthieu chapitre 25, 6 six. Basolo Belabisso. Sur dix fille. filles. s'est préparé à la rencontre. Il y a Il y a 5 5 qui disent, cinq qui folle cinq ans, il y a 20 ans, dis, il y a 20 ans, il y a 20 ans, qui y y a il y a une dis, il y a allez il y, -y a Bible bici, biso, ba ba ba mindana, ba les cinq sages, à part Minda. ont aussi ma fouta, Parce que il y a un temps, sur so, le bouton qui ont eu laissé, Je les Les cinq folles, qui la Et la Bible dit no, au milieu de la nuit, mon bal y Ballamouki l'amour qui au Koufi. Et les cinq sages, et les cinq sages ba, Non, tiena ont fait des choses. Ils ont fait sisi choses. Ils les fait des choses. Ils ont fait des parce que ma fouta, c'est le symbole Saint-Esprit. c'est le symbole du Saint-Esprit. Ma fouta, c'est le symbole Saint-Esprit. rencontre avec, tu. et ça, beaucoup de personnel. et une personnelle. Et c'est que vous vous préparez spirituellement. Et c'est que vous vous préparez Parce que ceux qui seigneur a eu le lobby, vous ne pas à vous. Parce que vous rencontre personnelle. Et c'est que vous vous à conséquence. Est-ce que Saint-Esprit, la vie, dans autres, ça, la caca, tout aussi, on au à cause des sentiments personnels? Prépare-toi, parce que Seigneur vient bientôt. Et Seigneur, la vie s'est préparée. Et Seigneur, la vie bon préparée. Et tant que ben nananza mais est-ce que vous préparer ni ni pour l'avenir na yo? Et ça bien, zo travaille beaucoup. Et ça malheur, et ça malbété parce qu'il y a des choses où ils se mettent parce que tout ça la pour a besoin de bios Mais ta vie personnelle, ton intimité avec Dieu vous préparer ni ni. Est-ce que tu prépares ton rencontre avec les seigneurs ou tu as toujours distrait, ou tu as toujours pour l'évolution des mots qui les ont qu'ils ont, ou ils ont un sentiment à siècle est présent <coughs> Dans Matthieu 25, dans la 14, ils ont quitté la ont oh Monsieur mon patron, mon copardon Avant qu'il y ait des voyages il a dit distribuer à chaque serviteur selon bon C'est sa capacité il a dit bon qu'il y ait distribuer à Ses talents Parce qu'il y a des voyages bon A préparer des travailleurs Ouyo yo kamalo vanzambe Poutoupe moi. Est-ce que vous mettez en moi pratique? Prépare-toi à la rencontre du Seigneur Amen. Un jour Nzambe Aotouna biso. Na zela Tozo tambo la Na senamo mais nous sommes sur la soto de la soto la suite de la cheminée. Nous sommes sur la suite la cheminée. Nous sommes sur la suite de la cheminée. Nous Comment est-ce que vous avez dit vie vous es dit que vous avez vie éternelle. tout pour vous avez dit que vous la dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que et ça, mais notre devoir de prêcher la bonne parole. Notre devoir, c'est nous aimer. Mais nous Mais nous nous. mais nous. au nous. au nous. Patron Oyo, après son retour de voyage, allez contrôler ma travailleur. Et bien, laprès midi allez-vous, parce le travailleur a été le patron, il y a des autres qui cinq, il y a des autres qui trois, mais il y a des autres qui m'ont encore à bombes. Prépare-toi à la rencontre du Seigneur. Nous allons Saint-Esprit à ce solisayo, so kezo c'est puissant Zambé, sous na chemin, nous au sal la volonté à Zambé, gloire à Dieu so au sala la belle volonté à Zambété, yomutoyé bi continuer mais na souko okutanan Zambé. Éternombre trente quinze à l'ubi, regarde. Je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, ou la mort et le mal. Nous avons dit que nous avons un mais nous avons dit pour nous, pour nous, pour nous, devant nous, il y a un autre lobby, il y a un Na qui est en train de se la Il y a un autre lobby qui la Il y a un autre lobby qui est en train de se Il y a un autre lobby qui est en train de se Il y a Et ce qui est sala, prépare-toi à la rencontre du Seigneur certains chrétiens pensent que qu'une fois le Seigneur peut sauver et ceux qui en avant, il dit déjà il a dit, oui c'est bien mais qu'est-ce que tu fais est-ce que tu prépares ton rencontre avec le Seigneur on dit mais Christ comme Seigneur sauver et ça m'a béti, et ça l'amour. la sauver. Mais, dans le monde, nous avons fait 4 Et ça nous a travaillé. Et ça l'église corps du Christ. Pour nous accomplir volonté de na Nous avons fait Prépare-toi à la rencontre du Seigneur. Est-ce que nous sommes prêtes? Est-ce que tu a préparé? Si nous voulons être prêts à la rencontre de notre Dieu, nous devons se préparer et se repentir de nos péchés. Amen. Ligue chapitre 15, 18 à 19, à et Bissot. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. La parole du Seigneur. Amen. Nazatine il so y a eu des maman qui mais traite-moi comme un mercenaire. C'est une histoire qui est très bonne. Parmi ces deux enfants, a enfants qui a enfants a enfants a Il a fait Il père. Et ce n'est pas retourné. Et ce n'est retourné. Et moi, je suis un homme qui a été malade. A jouer pas à papa. A se répandre. A bien, je suis un homme qui Mais traite-moi comme un mercenaire. Est-ce que l'après-midi, il y vous conscience, comme jeune homme je Oyo, Olobake, nous sommes Et il y a peut-être que nous la dans Israël par rapport à ce que pour frapper nous avons la Israël dans parce que le peuple est dans mais malgré ça, va bah vivre toujours contre volonté en Zambie. Et en Zambie, c'est on va se préparer. Et la rencontre avec Dieu est inévitable. amen. Nous tous morts dans la scène à moi, y a quoi pour éviter racontre naïn Zambie. La nyonsoto ça la scène à et ça va être ma Mais au coup, eu un Apocalypse 27 Alors, voici, je viens bientôt. Et reste celui qui garde les paroles de, ce, de la prophétie de ces livres. Parce éviter que vous n'as éviter Parce que na de à un Parce que mais si vous avez volontaire, si vous avez qui si vous avez qui si vous avez volontaire, si vous avez volontaire, si vous avez volontaire, si vous avez si vous avez si vous avez Apocalypse 22, 12 allons voici je viens bientôt et j'apporte avec moi ma récompense pour traiter chacun conforme, conformément à son œuvre. Je viens bientôt pour traiter chacun conformément à son œuvre et je à l'église corps du Christ ou ah, bien détruire. détruire, détruit. Ils ont servi nous-mêmes. nous-mêmes. ou bien servi nous-mêmes. Ils ont servi nous-mêmes. Ils ont Je viens bientôt, j'apporterai avec moi ma récompense pour traiter chacun conformément à son œuvre. Zambi, aïe interpellé nous l'après-midi à Tout se préparer à sa rencontre. Est-ce que nous sommes prêts Matthieu, Je lis la parole du Seigneur. Amen. Amen. Il en sera comme des hommes qui, partant pour un voyage, appela ce serviteur, et leur remit ses bien. Il donna cinq talents à l'un, deux à l'autre, et un au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les cinq talents, s'en alla. Le fut valoir et il gagna cinq autres talents. De même, celui qui avait reçu les deux talents a gagné deux autres. Celui qui n'avait reçu qu'un, allant faire un creux dans la terre et cachant l'argent de son maître. Je continue Amen. Amen. Merci. Les maîtres partageaient ses biens. Nous sommes maintenant à partager ces biens à chacun de nous. lobby. Amen. Amen. Amen. Chacun a son fonction, à chacun sa capacité. Nous <coughs> avons cinq, parce qu'on est capable de nous avons cinq. Nous avons deux, parce qu'on est capable de nous deux. Et maintenant, nous allons faire travailler ces talents dans l'œuvre du Seigneur malgré nos occupations, malgré nos responsabilités, et Seigneur travailler dans l'œuvre du Seigneur, Amen. Amen. Amen. afin que l'obit soit mauvais serviteur. Mm -hmm. Et que tu peux à c'est ce Et c'est que tu peux que se faire, que bit na biso Premièrement volontaire. Mais il faut changer. Il faut comme la volonté propre. Il y a ma vie, a la volonté. il y a, parent, a la volonté. Il y a ma famille. Et nous avons tous dernière position. Nous Parce que nous avons tous les Nous avons tous et nous avons besoin de nous préparer, nous avons besoin de nous préparer parce que préparer. tant nous avons Comme nous avons nous avons comprendre que nous avons besoin de nous la Nous avons besoin préparer. L'Église nous a L'Église la volonté en nous. Église de Sengeli Emi Bongi sa. Et Sengeli toti Makambo ezo se pedi sans zambete. Parce que Nzamba a frappé Israel. A ya, cause yamakamboyo. Parce que Israël bande ko tambo la mabe. Tant o to zole kisa. C'est à cause peut-être, il y a de nous il à de il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, nous parce que beaucoup monsac de la idolâtrie parce que beaucoup monsac la contre volonté nanga nzamba si c'est c'est pour cela aussi tout les monde le crise monde, parce que bateau nzamba kelaki. nzamba tsaki n'a la pour pas la volonté naie va dérouter dans il est toujours ici, il est là, il est Mais Nathan Bissot, tu es de ma tu es de ma c'est que nous avons qui est dans Nous que nous avons le monde. que le monde. to avons dit que Tu tout le monde est l'amour de l'Église. Oh, que notre Dieu est, est amour. Tout le monde est l'unité est... est... de l'Église. Tout monde dit destruction. Nous avons contre ça. Aza, pour ça, tout le Tout se préparer. Parce que Jésus revient bientôt. Prépare-toi. Donc, à rencontrer ton Dieu, maintenant, pendant que tu es encore, tu as encore la possibilité et les capacités de les faire. Amen. Amen. Parce que, le moment où tu as attendu, où tu as la capacité, où tu as la capacité, prépare-toi. Que si tu as la capacité, tu as la mais si ça aussi ma casse, servir nous dans la volonté de nous pour nous amasser pour la vivre longtemps sous l'entente mais tout s'est préparé Jésus revient bientôt peut-être que Jésus a couru où mais là Peut-être Jésus a compris encore du temps. Mais si on a des choses la on a des choses qui au là, où les ils sont là, ils sont la ils sont là, ils ils j'ai encore la force. Peut-être, dans un encore plus jeune, c'est bien. continuez la distraction. continuez à vivre le sacré présent. J'ai le Mais si tu te prépares, même si on est au l'autre côté, parce qu'on a déjà préparé. Il faut aussi reprendre d'un moment à l'autre. Mais si nous sommes prêts ou prêtes nous parle de l'autre côté, il faut que nous prêts la gloire en Zambé. Il que prêts la Parce que la Bible est lebissi À Ce n'est pas pour rien. on a la photo on voit na le monde, le Mais ceux qui ont mis en train de se faire, ils apprennent. Oh, qui parce que nous sommes déjà prêts, tu es préparé déjà à la rencontre à notre Seigneur. Parce que nous suis dit que je suis que Parce que c'est pour cela zo retour que le seigneur de bientôt ah pour le bien sûr continuer mais bonga bangelo côté je suis prêt nazo crains de rien même si y a nanzela balle tout un moment, a un accident je dirai merci Seigneur parce que nous avons appris ça là, que nous allons dans la place où il y a un bon Prépare-toi à la rencontre du Seigneur. Est-ce que est vous prêt? Est-ce que est vous savez? Est-ce que la vie dans une vie est Est-ce que l'intimité dans une vie qui est qui est au vie ici, est une vie est ce que anzabe, est une au une relation qui relation entre papa vie qui tout qui est au parce que nous avons mon mon dit que nous toujours la présence. Et nous avons Peut-être nous avons Peut la vie. Nous avons besoin Peut-être que nous avons besoin de la vie. Nous avons Peut-être que nous avons la Nous de Peut-être que je na suis vie. un peu de présence na la vie. Je suis la présence de na na un peu vie. la vie. de la vie. Il y a un de compliqué Il y a un de compliqué qui Il y a ils ont fait ça, ils ont les ça, Il y a ça, peu de fait ça, ils ont fait ça, ils ont fait que Marcambo nous a permettre pour aux l'intimité aux de la vie de prière aux hommes de la vie de prière aux ala la n'a de la vie de la vie de la vie détruire nous Mais un après-midi, prépare-toi à sa rencontre, parce que nous sommes dans la moto et qu'on est de bébé, pays, comme distraction. Mais tout le monde, vous Afin que, Kolosoka gens Kobeta ont été prêts, se qui déjà prêt pour déjà prêts pour pour ye. aider, vous amen. Si nzambe cet après-midi, Mbah Bisi Bisoto s'est préparé, mais par rapport à notre relation parce que parmi nous, il y a de, trop de problèmes. Oh, tu pousses, parmi nous il y tu pousses, trop pousses, problèmes. Oh, tu pousses, Nous pousses, aussi pousses, cause, il y a tu tu tu tu difficulté. Meyo ko musika, bada ko zonga. Ebi na yo kibalo bada yo. Ebi sa e muko jina bunge te. Yango na yo seba, mawa na yo, sunga na bunga ma liboso yo na se zongi. Oh, na ne na pas pour la vie chrétienne. na yo. tu es les pour la vie chrétienne. Oh, au nom de là pour la pour Tu parce que l'autre est dans la destruction, mais prépare-toi parce que chacun, chacun rend pas compte de ce qu'il fait. Alléluia. Amen. J'ai dit, nous n'avons pas le culte, on est en train de voir les résultats des gouvernements. Si nous allons continuer des 18h, on va mettre en place le, la prière en ligne pour chaque jeudi Et samedi, à 14h, nous sommes là pour euh, la prière. Venez prier avec nous. Cela est très important. Dans l'équipe, nous ne prenons pas beaucoup de temps dans la prière, mais les samedis, quand même, nous prenons du temps pour euh, rester dans la présence euh, du Seigneur. Et dimanche, comme j'avais dit euh, la dernière fois, aujourd'hui, euh, les premiers quittes nous ont pénalisés. Donc nous sommes obligés de finir à temps pour aider aussi... Euh, les autres de rester dans la présence de Dieu. 13h pile, nous commençons notre culte. 14h, nous sommes dans la prédication. 14h45, nous finissons. Et 15 minutes, c'est pour les rester. 15h pile, notre culte. Ça va terminer parce que souvent, nous avons l'habitude de rester et parler. Et je ne veux pas qu'on rentre tard à la maison pour que nous puissions prendre des contributions. Ça ne sera pas une, une bonne chose. Donc, on va commencer à finir notre écoute à 15h, 14h pile, on commence la prédication. Je souhaite que tout le monde soit là avant même le temps. Ayons l'habitude de fortifier nos frères et soeurs euh, qui sont fatigués, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont égarées ces derniers temps. On se dit, il y a quelqu'un qui m'a dit, puisqu'il y a quelqu'un qui m'a appelé là part, il m'a dit. Euh, pasteur, les églises sont devenues vides. Non parce qu'on ne nous apporte pas de prier, mais parce que les gens ont perdu le goût de la prière et le goût des dieux. Si tu lis Matthieu chapitre 24, la Bible dit dans les derniers jours, la foi de beaucoup de personnes se réfratissait. On ne perdra jamais l'envie ou la force d'aller travailler. Mais on perdra la force de venir dans la présence des dieux. Ouais, ouais. Tu remarqueras même à la maison. Mm -hmm. Tu n'as pas 30 minutes pour rester dans la présence de Dieu. Même à la maison, c'est à des temps peut-être de rester dans la télé, de rester sur Internet. Surtout, j'ai parlé encore à un autre serviteur dédié. Il m'a dit, pasteur, je l'ai appelé, il m'a dit, quand tu m'as j'ai prié. J'ai prié et j'ai pu méditer la parole de Dieu. Mais j'ai remarqué une chose. J'avais même reproché ça à ma femme. Ma femme, chaque jour, il regarde des messages sur Internet. Mais il n'a plus le temps. Elle n'a plus le temps de méditer. La méditation, c'est très important. La méditation, Dieu parle à toi. Les gens maintenant, ils regardent des, des messages sur Internet parce qu'il y en a beaucoup. Si tu ouvres le Facebook, il y a des cultes, des, des cultes. Mais pour prendre la Bible, rester 30 minutes, tu n'as pas ce courage. Ce sont les œuvres du Tu vas commencer à être égaré, égaré, égaré, et tu vas perdre l'écoute de Dieu. Et lorsque tu perds l'écoute de Dieu, c'est la destruction c'est pour ta vie. Nous sommes dans un temps où chacun de nous doit faire attention. Vraiment, attention de ce que tu fais, de ce que tu vas faire. Même si tu vas pas prendre toute la journée pour lire la Bible, mais prends ton temps à lire la parole de Dieu. Le pasteur nous interdit de regarder les prédications. Non, mais prends aussi le temps de lire ta parole. C'est très important. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a compris Amen. Que Dieu vous bénisse. On avait parlé...